Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera euh, la deuxième partie, euh, qui sera la suite sur le sujet du travail sur le net. Donc, si vous me suivez dès le début, euh, si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà parlé de ce sujet il y a 5 ans. Euh, c'était, Je me rappelle très bien, c'était en 2014. J'étais en vacances aux états unis Et je me rappelle que c'était dans ma chambre d'hôtel où je me suis mise devant la caméra et je vous ai expliqué tout euh, mon parcours euh, sur internet je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur internet depuis 2010 jusqu'en 2014 je vous ai expliqué en détail comment ça a commencé et pourquoi donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous invite à aller la voir je vous mettrai le lien juste en dessous de celle là euh, vous allez peut-être euh, trouver des réponses à vos questions concernant le freelance sur le net aujourd'hui je reviens pour faire le bilan euh, on va dire 5, entre 5 et 6 ans à peu près sur Youtube où j'en suis aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je pourrais vous, vous apprendre à mon tour euh, je vais essayer de partager avec vous mon expérience dans cette vidéo pour répondre à vos questions concernant Youtube plus précisément parce que actuellement je ne travaille plus sur le site, les sites que j'avais mentionnés euh, il y a 5 ans je me suis consacrée uniquement à Youtube et aujourd'hui je vais vous en parler. Alors ré récapitulant un petit peu, faut savoir que lorsque je me suis lancée sur Youtube, c'était en fait pour faire quelque chose de mon quotidien. Je vous ai déjà expliqué que j'avais une nouvelle vie en Belgique, etc. Il fallait vraiment que je m'occupe, que je continue à faire quelque chose pour moi. Et il euh, faut savoir aussi que comme je suis quelqu'un qui a toujours sur le net j'avais une source de revenus stable pendant quelques années sur internet donc je, je, je cherchais aussi à, à, à continuer à avoir cette, cette source de revenus et je me suis lancée sur youtube euh, j'ai vu que beaucoup de youtubeurs euh, qui se font euh, on va dire attaquer par leur euh, par certains par certains pas tout le monde par certains euh, abonnés euh, qui leur en veulent pour le fait de faire ça euh, pour de l'argent donc euh, je ne vois pas où est le mal euh, de travailler sur internet pour de l'argent, pour faire des vidéos pour de l'argent. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit, euh, que ça soit son, son unique but de, de, de ramasser de l'argent, non. Mais il ne faut pas en vouloir euh, aux youtubeurs s'ils euh, font un travail sur internet pour de l'argent. Chaque travail doit payer, on ne peut pas vivre avec un travail qui ne paie pas. Et donc, je ne vois pas où est le mal à faire ça. C'est un travail comme les autres, sauf que c'est, on va dire, un peu avec des horaires un peu flexibles, avec un mode un peu différent du travail euh, euh, qu'on fait euh, dans la vraie vie en dehors des réseaux sociaux. Reste à savoir maintenant combien ça rapporte euh, Est-ce que c'est une source de revenus fiable Est-ce qu'on peut vivre de ces revenus C'est la question euh, que je vais répondre aujourd'hui. C'est la question qui revient le plus souvent. J'ai l'impression que tout le monde pose cette question, tout le monde veut savoir combien touche un YouTuber, etc. Donc pour être franche avec vous, les six premiers mois, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai fait à peu près 30$. dollars les 6 premiers mois en entier, le total c'était environ euh, 30$ donc les deux premiers mois, je me rappelle que c'était même pas 10$, je crois que c'était 7$ ou un truc comme ça, les deux premiers mois c'est un truc de malade, vu le temps qu'on passe euh, à faire une vidéo euh, c'est vrai qu'au début on n'est pas très pro, on s'investit pas énormément mais euh, le temps qu'on qu passe à, à filmer et à faire le montage etc, euh, ça paie pas du tout assez quoi, ça vaut vraiment pas le coup donc euh, je... je... Je, laisse, je, sais pas de, de, je sais pas de vous décourager, mais sachez que euh, ça ne rapporte pas beaucoup au début, donc il faut vraiment être très très très patient. Donc ça c'était les, les six premiers mois, puis après ça a commencé à mieux fonctionner puisque j'avais euh, mis en place une certaine stratégie euh, concernant les vidéos, donc je, vous, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc quand ça commence vraiment à fonctionner, euh, le, les revenus dépendent aussi de beaucoup de facteurs euh, que je vais vous expliquer aussi par la suite. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un revenu euh, vraiment stable vu que je suis quelqu'un qui habite euh, en Belgique, donc je vis en Belgique et euh, le niveau de vie est assez élevé on va dire. Donc ma source de revenus sur Youtube ne me permet pas de vivre ici en Belgique ni même de payer le loyer ou de par exemple euh, payer les factures etc. Ça me permet à peine de, de payer les, la facture de l'électricité et du gaz et encore ou de faire euh, les courses euh, tout simplement. Mais si je vivais par exemple en Algérie, euh, ça aurait pu euh, faire euh, une source de revenus qui pourrait m'aider par exemple à payer le loyer ou à payer les charges de la maison par exemple. Donc euh, c'est plutôt pas mal quand on, quand on vit dans un pays où le niveau de vie n'est pas très élevé. Mais après c'est vrai que ça, ça fluctue énormément, ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors pour s'assurer que cela vraiment fonctionne, comment ça fonctionne, comment ça vous rapporte, euh, il faut s'investir, ça c'est clair. Donc, on ne peut pas avoir euh, un certain nombre d'abonnés ou un certain revenu euh, sans s'investir à fond, sans se donner à fond. C'est vraiment, euh, vraiment un travail acharné. Alors, pour s'assurer que cela fonctionne, il faut s'investir. Vous allez me dire pourquoi. Alors, sachez que YouTube aujourd'hui n'est pas YouTube que celui d'il y a 5 ans. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Les créateurs de contenu postent maintenant euh, des vidéos euh, de plus en plus... Euh, on va dire, ils sont devenus de plus en plus créatifs. Il y a de la qualité dans les vidéos postées actuellement. Les sujets traités sont aussi quelque chose de très important. Donc il faut vraiment se démarquer. Enfin, il faut vraiment convaincre l'audience qui va vous suivre euh, en, en faisant quelque chose de qualité et en proposant quelque chose euh, qui va vous démarquer. Donc il faut proposer quelque chose qui va convaincre l'audience, qui est devenue de plus en plus exigeante, parce qu'on sait très bien que plus il y a de choix et plus il y a de la qualité, plus l'audience devient... Euh, la demande devient exigeante, euh, miticuleuse on va dire. Si vous proposez quelque chose qui ne va pas vous faire démarquer, les gens s'ennuient vite. Alors si vous souhaitez commencer sur Youtube, il faut choisir un thème pour sa chaîne, un sujet à traiter. Quel genre de vidéo souhaitez-vous poster sur votre chaîne Alors ça pourrait être une passion que vous voulez partager, un savoir que vous maîtrisez et que vous avez envie d'enseigner aux autres. Après c'est vrai qu'on peut poster un petit peu n'importe quoi maintenant sur Youtube, mais il faut faire attention à ce sujet là, c'est vraiment très délicat par rapport au fait que c'est vrai qu'il y a, y, a y, a, y, a, y a un certain certains types d'abonnés qui est là uniquement pour voir des futilités, euh, des vidéos rigolotes ou par exemple euh, le quotidien de certaines personnes. Euh, sachez que avec ce genre de vidéos, à un moment donné, vous allez peut-être attirer un grand nombre d'abonnés mais est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça Est-ce qu'à la longue, est-ce que vous allez... Euh... Est-ce que vous allez garder cette audience Est-ce que cette audience va vous être fidèle Est-ce que sur le long terme, dans, dans l'avenir, est-ce que ça pourrait vous apporter quelque chose Donc euh, je vous conseille de ne pas faire ce genre de truc. C'est vrai que ont un grand. Ces personnes-là, elles ont un énorme nombre d'abonnés. Ça peut se compter par des millions d'abonnés. Mais sachez que c'est éphémère. C'est un peu comme. Euh, les téléréalités, à un moment donné avec tout le monde qui regardait les télé mais euh, ces célébrités de téléréalité ne sont pas allées très très loin euh, c'est très éphémère et à un moment donné ça s'est calmé c'est un phénomène qui va se calmer euh, avec le temps parce que euh, on peut duper euh, Certains, certains abonnés, on peut les duper à un, à un certain moment, mais ça ne peut pas durer euh, plusieurs années. Donc, si vous construisez quelque chose sur le net, construisez-le, euh, construisez ce truc-là sur de bonnes bases. Faites quelque chose euh, qui va vous attirer des abonnés de qualité, des abonnés intelligents, des abonnés qui vont euh, vous, euh, vous aider à évoluer parce que euh, c'est des, des personnes qui demande plus parce que vous leur apprenez quelque chose alors elles pose beaucoup plus de questions donc qu'est-ce que vous faites Vous allez faire un effort pour répondre à leurs questions donc du coup ça va vous aider à évoluer et ça va leur apprendre quelque chose en retour donc c'est un échange incroyable mais ça va vous permettre de grandir, d'acquérir de, de, une, une certaine intelligence de sagesse et ça ne va faire que du bien autour de vous et à vous-même ça ne va que vous faire du bien et faire du bien euh, autour de vous. Donc euh, soyez intelligent dans le choix du thème de votre chaîne euh, pour vraiment penser à l'avenir pour pouvoir aller très très loin. Parce que si vous pensez à faire quelque chose que tout le monde fait, quelque chose qui n'apporte rien de bien autour de vous, sachez que ça pourrait fonctionner maintenant mais à la longue, sur le long terme, ça ne va, euh, va pas aboutir à quelque chose. Ça va... Vous n'allez pas aller très très loin. Euh, donc, euh, attirez, essayez d'avoir euh, des abonnés intelligents qui vont, qui vont vous apporter euh, des critiques constructives pour vous permettre d'évoluer et non pas un grand nombre d'abonnés qui sont là uniquement pour euh, tout simplement euh, vous insulter en regardant votre quotidien ou vous juger, etc. Ça ne sert vraiment à rien. Ça, c'est quelque chose que j'avais envie vraiment de vous, de vous dire... Parce qu'il y en a pas mal d'abonnés qui me disent euh, en commentaire pourquoi je n'ai pas des millions d'abonnés comme, euh, comme telle ou telle youtubeuse. Alors, sachez que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité de la, des abonnés qui compte, des abonnés intelligents qui vous aiment pour, qui vous êtes, qui vous suivent pour ce que vous, la, vous leur apportez vraiment. C'est plus important que d'avoir des abonnés euh, qui sont là uniquement pour euh, voir votre... Euh, comment vous vivez au quotidien et euh, voilà, vous vous cassez euh, dans chaque commentaire, etc. Et après, vous allez vous retrouver en train de poster des choses qui sont futiles uniquement pour plaire à vos abonnés. Donc, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est euh, de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant et sachez que ça va vous apporter des fruits sur le long terme. Il faut vraiment être patient, mais ça paie. Et euh, croyez-moi, ça paie plus que de l'argent. Ça je, peux, ça, je peux vous le garantir. Alors, pour le côté matériel, il faut bien évidemment une caméra pour faire ces vidéos. Euh, vous pouvez utiliser la caméra de votre téléphone. Vous pouvez investir dans une caméra qui ne coûte pas énormément cher pour un début. Donc, il faut un minimum, on va dire, de, pour le début. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un matériel qui coûte hyper cher. Moi, quand j'avais commencé, j'avais commencé avec une toute petite caméra à Canon. Et après, voilà, je... Je me suis... Euh, voilà, j'ai investi dans du matériel et j'avoue que mon mari m'a beaucoup aidé sur ce niveau-là parce qu'au début, je n'avais pas un revenu qui me permettait d'investir. Euh, donc, euh, concernant la luminosité, par exemple, vous pouvez commencer avec euh, la lumière du jour, euh, la lumière naturelle tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une softbox ou un studio, etc. Et pour la qualité du son aussi, il faut un minimum. Donc, euh, essayez de filmer quand il euh, n'y a pas du monde à la maison, qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, etc. Sinon, vous pouvez, vous, vous pouvez filmer vos vidéos à l'extérieur en achetant un petit micro aussi, ça peut aider énormément. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit pensé et que euh, euh, donc il faut vraiment y réfléchir. Pas besoin comme je vous ai dit, d'investir beaucoup de matériel là-dedans pour un début. Après, c'est vrai que la façon, la manière de filmer aussi, il faut être créatif, il faut savoir où positionner sa caméra, euh, la luminosité compte aussi. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce sujet. Vous allez trouver plein de tutoriels sur le net qui vont vous permettre ou vous faciliter la tâche. Et il faut aussi un logiciel de montage, donc un ordinateur, euh, c'est primordial pour pouvoir monter ses vidéos. Et même si vous êtes vraiment, euh, vous ne connaissez rien au montage, vous allez trouver des milliers de vidéos sur YouTube qui vont vous permettre de vous lancer et d'apprendre euh, sur, euh, sur les logiciels de montage. Donc je vous avoue que moi au début, j'avais commencé avec Movie Maker, j'ai switché vers Sony Vegas, ensuite euh, j'ai changé d'ordinateur, j'ai commencé à utiliser un Macbook, donc j'ai travaillé sur, euh, euh, sur euh, Final Cut Pro et euh, actuellement, je paie un abonnement sur, euh, les, avec... Euh, sur euh, Creative Cloud, j'utilise les logiciels Adobe, donc là j'utilise Premiere Pro de chez Adobe et euh, franchement euh, j'appréhendais au début mais voilà j'ai appris vite. C'est vraiment rapide et on trouve des milliers de vidéos sur internet qui nous apprennent plein de choses, donc il faut profiter de cette chance là. Alors là je vais vous citer quelques points importants à ne pas négliger si on veut évoluer dans sa chaîne YouTube. Premier point à hein, ne pas négliger, c'est la régularité et la continuité en postant des vidéos. C'est-à-dire, il faut vraiment être régulier. Moi, il fut un temps où je l'étais, mais je ne le suis plus actuellement euh, parce que je travaille sur pas mal de choses. J'ai vraiment quelques projets en tête et avec ma vie de maman, etc. C'est vraiment pas évident. Donc, euh, mais il fut un temps où j'ai vraiment été régulière. Donc, il faut vraiment poster euh, un minimum de entre deux vidéos par semaine, donc moi j'allais jusqu'à trois vidéos par semaine, mais deux c'est l'idéal. Après vous pouvez aussi poster une vidéo par semaine qui soit de qualité aussi, donc c'est pas mal. Et euh, donc là ça va faire en sorte que euh, vos abonnés s'attendent toujours à ce rendez-vous, ils attendent toujours de, de la nouveauté de votre part, donc ils, ils attendent toujours quelque chose de nouveau de votre part, donc ils sont fidèles et vous, vous allez euh, assurer... Euh, que votre audience va cliquer sur votre vidéo et va regarder votre vidéo si vous êtes régulier deuxième point à ne pas négliger aussi, c'est l'interaction avec ses abonnés donc euh, tout ce qui est euh, commentaires, email, messages il faut vraiment être régulier, il faut essayer de répondre au maximum, c'est vrai que c'est pas évident quand on commence à avoir un, un très grand nombre d'abonnés comme là moi actuellement avec 400 000 abonnés euh, plus de 400 000 abonnés sur ma chaîne en français et... Euh, 300 000 sur ma chaîne en arabe, je crois, plus tout ce qui est euh, autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. C'est vraiment pas évident de gérer tout ça, mais il faut un minimum, c'est-à-dire euh, quand je poste une vidéo, donc je me dis dans les 24 heures qui suivent euh, la vidéo, je réponds aux premiers commentaires. Après, c'est vrai que c'est pas évident de, de de persister, c'est pas vraiment évident de répondre à tout le monde mais je fais de mon mieux, parfois il y a des messages que je reçois, messages privés qui me demandent de faire telle ou telle vidéo, donc je prends note et je fais de mon mieux de filmer cette vidéo comme celle-là aujourd'hui donc il y a un grand nombre d'abonnés qui m'ont demandé de parler de mon expérience sur Youtube et de continuer à parler sur le travail sur le net donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Troisième point important à ne pas négliger ou non plus, c'est les réseaux sociaux donc si vous voulez vous faire connaître il faut euh, profiter des réseaux sociaux pour vous faire connaître donc si vous créez un contenu sur Youtube n'hésitez pas à le partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter il y a pas mal de réseaux sociaux qui vous permettent de vous faire connaître euh, je sais que maintenant le, le réseau le plus influent c'est Instagram donc il faut euh, être régulier sur Instagram, poster des stories euh, des posts de qualité etc pour euh, même si euh, comme ça, même si vous n'êtes pas régulier sur YouTube, au moins vous gardez votre audience sur Instagram. Et ça, ça compte énormément. Après avoir bâti une certaine communauté, après avoir construit une certaine communauté sur YouTube, euh, le plus important, ce n'est pas le revenu euh, qu'on touche de YouTube ou le nombre d'abonnés qu'on a sur YouTube. Le plus important, c'est ce qui va suivre l'étape de YouTube, c'est ça le plus important parce que c'est ça qui constitue une source de revenus un peu plus importante que YouTube. On peut considérer YouTube comme juste une première étape ou un coup de pouce qui va nous permettre de nous lancer dans d'autres domaines et avoir une source de revenus assez fiable, euh, comme devenir entrepreneur, c'est-à-dire créer son propre business parce que on a déjà acquis une certaine communauté, donc cela va nous permettre euh, de, de nous lancer euh, pour faire autre chose. Alors la première source de revenus, c'est bien sûr les pubs qui s'affichent sur Youtube, c'est la méthode la plus connue, donc la plupart des gens qui, qui ouvrent une chaîne sur Youtube, c'est uniquement pour, euh, pour cette chose là, c'est quand tu cliques sur, quand cliques sur la vidéo, donc la vidéo s'affiche et il y a des, des pubs qui s'affichent avec, euh, soit en bas de la vidéo, soit euh, euh, durant la vidéo, donc on a la vidéo qui s'arrête et la pub qui apparaît, etc. Donc sachez que c'est la source de revenus la moins rentable que YouTube propose. Euh, et cela aussi dépend en fait, c'est ça qui permet à YouTube de vous payer et cela dépend de beaucoup de facteurs. Alors premièrement, il y a le facteur de la euh, durée de visionnage de, de, de l'abonné. La personne qui, qui a regardé la, la vidéo, euh, elle l'a regardé pendant combien de temps euh, Est-ce qu'elle a cliqué sur... Euh, la, la pub, donc le nombre de clics compte énormément. Et aussi on a le euh, CPC ou le euh, Cost Per Click. Donc ce CPC c'est le montant que vous allez toucher pour 1000 clics. Donc sachez que la position géographique de votre euh, abonné compte énormément. De la personne qui regarde la vidéo compte énormément. Donc si vous vous adressez à un public anglophone, euh, hein, des États-Unis par exemple, vos vidéos vont payer plus. Maintenant, si vous vous adressez à un public euh, qui se trouve en Afrique du Nord, votre vidéo va payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il y a une énorme différence. Je sais que euh, une audience qui se trouve aux États-Unis ou en Suisse par exemple, ou au Japon, ça paye peut-être euh, 10 dollars, voire plus, pour 1000 clics. Alors que quelqu'un qui s'adresse à une communauté ou à des abonnés qui se trouvent en Algérie par exemple, vous avez touché toucher 1 euro pour 1000 clics. Et ça c'est vraiment, c'est pas énorme quoi. Donc il faut vraiment un travail acharné pour chaque clic, il faut vraiment un travail acharné pour toucher vraiment une touche, une somme qui va vous permettre de vivre avec. Donc il faut pas compter sur ce moyen là. Faites des vidéos de qualité et ne pensez pas à ce sujet. Ça pourrait constituer une petite source de revenus, mais ce n'est pas énorme. Vous ne pouvez pas aller loin avec ça. Ce qui compte maintenant, c'est par exemple euh, les, les partenariats. Les partenariats représentent un, un, une source de revenus qui n'est qui pas négligée. Pour celles qui ne savent pas ça veut dire quoi un partenariat, c'est euh, recevoir de l'argent ou des produits en échange de pub. Euh, mais pour avoir des par partenariats il faut avoir un, une certaine communauté donc ne pensez pas aux partenariats dès le départ pensez d'abord à construire une communauté fiable qui va vous faire confiance pour pouvoir après euh, recevoir des offres de partenariats pour pouvoir les étudier les accepter et proposer quelque chose aussi euh, de qualité à vos, à vos abonnés donc les partenariats il faut faire attention parce que c'est vraiment très délicat euh, les abonnés se lassent vite des partenariats, des placements de produits, etc. Euh, et si vous avez une communauté intelligente, elle va, vouloir, euh, elle va vouloir voir quelque chose de qualité sur votre chaîne. Il faut éviter de proposer, d'accepter des offres de partenariat euh, où vous allez proposer des produits qui ne servent à rien. Euh, le, on ne peut pas duper l'abonné. Euh, il faut vraiment lui proposer et essayer de le convaincre pour quelque chose qui vraiment vaut le coup donc on arrête d'accepter toutes sortes de partenariats toutes sortes de produits qui ne servent vraiment à rien Vous, la chaîne va ne faire que perdre sa crédibilité et euh, personne ne va suivre par la suite donc ça c'est vraiment très important c'est un point à ne pas négliger c'est vraiment important d'étudier ces offres de partenariat avant de proposer quoi que ce soit à ses abonnés après, euh, euh, il faut savoir que euh, les abonnés doivent aussi être un petit peu indulgents parce que euh, les, les, les, les créateurs de contenu ont besoin de partenariats pour évoluer, pour créer un contenu de qualité, etc., pour avoir une certaine source de revenus. Sinon, euh, on ne peut pas avancer. C'est vraiment aussi important pour, euh, pour, le, pour les youtubeurs, de, de, de faire des partenariats donc il faut pas leur en vouloir ça c'est tout à fait normal euh, c'est comme une personne qui n'est pas youtubeur qui travaille, un salarié, il a besoin de toucher des primes, de toucher quelque chose qui va le motiver pour avancer quoi pour continuer à faire le même job quoi ensuite vous avez une troisième source de revenus qui à mon avis est la source la plus rentable c'est le euh, marketing d'affiliation c'est quoi un marketing d'affiliation en fait c'est euh, le fait de vous, vous, vous faites un contrat avec, un, avec une marque donc euh, vous allez leur attirer des clients euh, vous, vous allez euh, parler d'un certain produit et si vous réussissez à acquérir des clients pour cette marque là des clients qui vont cliquer sur un lien qui vont acheter à travers ce lien vous allez recevoir une commission euh, en échange et je trouve que c'est euh, la manière la plus rentable Ai... Est-ce que j'ai déjà euh, utilisé cette méthode Oui, je l'ai utilisée trois fois. Et je dois vous avouer que les trois fois, euh, là, une fois où j'avais utilisé, la première fois où je l'avais utilisée, c'était euh, le revenu était vraiment important. La deuxième fois, euh, je l'ai utilisé aussi avec Amazon. Et j'avais l'impression que c'était l'équivalent. Donc j'avais placé quelques liens de produits que j'avais acheté moi-même, que j'avais testé et euh, desquels j'étais vraiment convaincue. Donc je vous ai fait une vidéo et j'ai partagé les liens. Je, vais, je vous ai fait une vidéo de crash test et j'ai partagé les liens en barre d'information Et les liens là ont été, euh, ont été euh, visités par plusieurs abonnés qui ont acheté à travers ces liens là. Et je dois vous avouer que c'était... Euh, en une seule vidéo, c'était l'équivalent d'un travail acharné de deux mois voire trois mois sur Youtube un travail acharné vraiment régulier avec des vidéos de qualité euh, c'était l'équivalent donc l'affiliate marketing c'est quelque chose de très important très fiable, par contre il faut bien choisir les produits que vous voulez partager que vous voulez partager leur lien donc il faut vraiment arriver à convaincre la personne, pour qu'elle devienne un client. Et ça, c'est à vous de jouer. <rire> euh, il ne faut pas duper son client, il faut vraiment être honnête pour ne pas perdre sa crédibilité, comme je vous ai dit. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, que vous avez testé par vous-même et que vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire. Sinon, si ça ne vaut pas le coup, ça ne sert à rien de duper ses abonnés. Quatrième source de revenus, c'est le fait de créer sa marque ou sa boutique en ligne. Par exemple, créer sa petite boutique sur Ebay ou sur Amazon où vous allez, euh, vous allez vendre quelque chose. Ou vous allez créer par exemple euh, ou par exemple créer sa propre marque, etc. Donc ça aussi, ça peut constituer une énorme source euh, de revenus, mais ça c'est vraiment... Euh, se lancer sur euh, carrément un autre projet. quoi. Où j'en suis actuellement Alors tout d'abord, je souhaite vous remercier pour tout ce que vous m'apportez chaque jour depuis plus de 5 ans, environ 6 ans. C'est vraiment une aventure incroyable. Euh, je ne m'aurais jamais imaginé arriver jusque, jusque là, où j'en suis aujourd'hui, tout ce que j'avais appris euh, avec vous, à travers euh, Youtube, c'est vraiment énorme. Merci pour la grande source de motivation que vous représentez et euh, franchement je ne pourrais jamais vous remercier assez, c'est vraiment énorme, j'ai fait de très belles rencontres, euh, j'ai je, je, je me poussé mes limites pour apprendre des choses uniquement pour euh, vous les faire apprendre en retour et euh, ça c'est, ça ça, je sais pas, ça n'a pas un prix, ça n'a pas de prix, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Maintenant, c'est euh, vrai qu'il est temps pour moi de prendre mon envol. Je sais que vous allez me poser la question, pourquoi autant de temps passé sur Youtube avant de me lancer sur, sur un projet Pourquoi j'ai mis 5 ans par exemple jusqu'à aujourd'hui avant de faire quelque chose euh, en dehors de Youtube Alors, Je dois vous expliquer pour ceux ou celles qui ne me suivent pas, euh, que durant tout ce temps, pendant 5 ans, je suis devenue la maman de deux adorables petites filles. Au moment où je vous ai fait euh, la vidéo euh, de, de mon parcours depuis 2010, c'est-à-dire la vidéo d'il y a 5 ans, à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille Cyrine. Et l'âme aujourd'hui, je suis la maman de deux adorables filles. Cyrine qui a 5 ans bientôt, dans, dans, dans un mois, elle va avoir ses 5 ans, Inch'Allah. et c Nour qui a un an et demi. Donc euh, voilà, un, être maman c'est un travail à plein temps et euh, fait des, je me suis faite des priorités. Donc j'avais choisi de m'occuper de ma petite famille, de me consacrer à mes enfants tout en travaillant sur YouTube euh, pour pouvoir construire une communauté euh, sur laquelle je peux compter dans l'avenir Inch'Allah. Donc c'était vraiment, je voulais vraiment construire quelque chose sur de bonnes bases tout en m'occupant de ma famille et ne pas négliger mes priorités. Et, euh, et maintenant que je sens qu'elles sont un peu plus autonomes, qu'elles dépendent, qu dépendent de moins en moins de moi, donc la grande va à la maternelle, euh, la petite va euh, à la crèche, fréquente une crèche, donc euh, ça me donne euh, un peu de temps, donc euh, je me consacre partiellement euh, à quelques projets que je ne vais pas tarder à vous dévoiler. Euh, je travaille actuellement sur trois projets. Que, qui vont pas tarder à voir le jour inchallah. donc euh, j'estime que ça sera en 2020 je vous parlerai de tout ça très très bientôt voilà, j'espère avoir répondu à vos questions en partageant mon expérience du travail sur Youtube depuis tout ce temps je vous souhaite une très bonne continuation ne baissez jamais les bras mes chers amis tout travail paie peut-être que le travail sur internet est long et dur et ne paie pas assez mais sachez que avec le temps, Inch'Allah, vous allez voir les fruits de votre travail. Donc ne baissez jamais les bras, soyez courageux. Je vous souhaite un très bel avenir. Je vous fais plein de gros bisous à tous. J'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Un nouvel épisode où je vais vous parler de mon expérience concernant peut-être l'entrepreneuriat, le, pourquoi pas. Euh, comment se lancer dans un projet, créer sa propre marque ou boîte, qui sait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.